Salut à tous, ici c'est Tsukou et Manguru. Alors aujourd'hui, on a posé une question osée. On a demandé du Kofi si elles sont déjà sorties dehors sans souhaitement. C'est bien, voilà, bien ça. C'est bien ça. C'est osé quand même. hein ouais. <rire> Donc, Il euh, y a des réponses assez, euh, vous allez voir. Avant le visionnage de la vidéo, je vais vous parler de deux youtubeurs qui font des dingueries. Ils s'appellent les dégradés. Alors eux, ils font des caméras cachées et des prank. Et nous, on adore le caméras caché et les pranks. Donc donnez-leur de la force. Allez vous abonner à leur chaîne, mettez des liens un pouce bleu, commentez pas en commentaire partout. Comme des virus partout, ton compte partout Et euh, Donnez-leur de la force De toute façon, on va vous montrer quelques séquences, comme ça vous ferez un petit avis Je vais vous montrer Juste poser une question On est en quelle année là Ah sérieux Ok. Et deuxième question, c'est quoi ton numéro C'est quoi déjà ton prénom uh -huh, uh -huh. Et après c'est quoi ton numéro Ça c'est la troisième question Trois questions C'est très bon. Ok, merci et tu Moi c'est Girek. Girek Ouais. C'est breton comme nom. C'est quoi ton numéro 078. 078. Est-ce que tu sais comment, euh, comment baisser une vitre Si je monte euh, au premier étage d'un appartement, comment ça se fait que j'arrive à toujours fermer lacets le matin Baisser une vitre cest Ouais. D'une euh... voiture par exemple Ouais. Oh, c'est cool, trop compliqué pour nous, on a du temps à faire, on te reprend après. En fait, non, je, je, je, je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, euh, comment baisser une vitre en fait <rire> J'ai pensé que tu allais m'aider, mais. Euh, euh, non. Je vois non, pas, tu sais pas sais comment tu peux faire. Tu as un petit accent, j'ai l'impression. Non, même pas. Pas du tout. Tu es parisienne à 100%. Non, je suis en gel. Ah, c'est où ça hein C'est au centre de la France, à Tours. D'accord, Tour. okay. okay, à Tours. Ah, à Tours, ok, d'accord. Voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu es une personne plutôt honnête de la vie en général Ouais. Très bien. J'avoue. Alors, c'est une question un peu osée. Donc, il faut répondre honnêtement. Alors, la question, c'est est-ce que tu es déjà sorti dehors mm -hmm. sans sous-vêtements Dehors sans sous-vêtements ouais. ouais, probablement. Ah, c'est arrivé Ouais. Et euh, comment vous vous sentez du coup Plus libre Plus léger Euh, ou... non, pas forcément. Forcément oh, bon, Non, plus, ouais, sans plus. C est c est plus. Euh. Sans que, ouais. Ah ouais d'accord ok Et du coup est-ce que tu te sentis plus libre ça va, à déranger un petit peu le vent et tout ça va Non c'était bon mon mec Ah bah ça va c'est pour ton mec bon, ça va. Temporaire, moi C'est temporaire Ok ok bon, merci à toi hein. Non Jamais vraiment, Jamais de la vie Jamais de la vie ah, C'est rare hein Ouais c'est rare C'est ah, la première fois qu'on nous dit ça hein. Euh non Jamais vraiment jamais Non jamais pourquoi Pourtant il y a beaucoup de filles qui nous disent qu'elles sortent des fois sans sous-vêtements comme ça et tout ça arrive Quoi non Euh non non je peux pas c'est impossible Ça n'es vraiment jamais venu à l'idée non c'est pas possible. <rire> ça c est, c est mort. ça va, que C'est mort. Oui parce que je suis. je suis photographe ouais. et euh, modèle et maquette, etc. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Du... Euh... Sans rien quoi. <rire> Sans rien. <rire> <rire> c'est pas grave. Ok, et du coup est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien ou c'est comment bah, parce que Nous les hommes c'est plus compliqué en c'est pour ça. Il paraît que ça remonte les seins quand on a pas fait de fête mort. Ah, Sérieux ouais. Ils sont pas très hauts hein. ouais. <rire> Ah, <rire> j'ai un soutif la... <rire> d'accord okay. Non mais il paraît que ça gale bien la poitrine quand tu ne mets pas de soutif. Ah Donc okay. euh, mais ça dépend là, aussi de la poitrine que tu as, si elles sont si elle, petites. elle est ou... assez grande ou voilà. Voilà, mais j'avoue pour les grosses poitrines, c'est un peu galère de ne pas mettre de soutif. Ouais bah, parce que en plus on voit très bien, tu vois, donc euh, en même temps. Euh, voilà. Accessoirement on voit très bien. Voilà, c'est ouais, pour ça aussi. <rire> ok merci à toi Ben hein. bah, de rien Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sorti toi, ouais. sans sous-vêtements. Oula, c'est quoi ces questions euh, Mon bah oui, ça arrive mais c'est compliqué parce que, comme j'ai un gros serpent, il bah y a des boss après. Et les bosses, si on les voit, bah après c'est un peu. Voilà. Ça va faire balance ta merguez, tu vois ce pas bien De mmh, temps en temps Si je veux jeter la poubelle ou quelque chose oui, comme ça. <rire> oui, ça, ça D'accord. <rire> D'accord. Mais à dire que sinon, en général, non. Tu mets toujours tes sous-vêtements oh Bah oui. Mais parce que sinon, on sait jamais. Ouais. Parce que nous, les hommes, c'est plus compliqué. C'est vrai oui. Pourquoi Bah, parce que voilà, voilà quoi Ok, d'accord. Alors dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir dehors sans sous-vêtements Oui. Ah ouais, ah ouais D'accord, ok. Et c'est mieux ou pas qu'avec C'est mieux ou pas du coup On se sent plus léger, je pense, non On se sent plus léger. Vous êtes Jessie bah moi je suis un homme donc c'est un peu compliqué parce que euh, tu okay. <rire> as contrôlé mon bah, oui, truc parce que sinon c'est y a une bosse euh, bah, bah, tu vois ok ok tout cas, merci à toi <rire> merci beaucoup, bon, oui c'est arrivé oui, oui c'est mieux ouais. du coup c'est mieux ou c'est moins bien euh, bon ça, ça dépend je pense euh, de la... ça dépend si c'est s'il fait chaud s'il si ouais. fait froid c'est quand même mieux d'enlever c'est mieux quand il fait chaud euh, C'est mieux non oui c'est mieux voilà oui. C'est normal voilà. Ah, Oui. Ah, arrivé. Et du coup, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien bah, ça parce que Pour nous les hommes, c'est moins bien forcément. Oui. Et pour vous, du coup oui. euh, bah, Ça dépend des moments. Des fois, oui, c'est bien, et des fois, on se dit pas bah, non. En fait. bien, ça dépend des moments du mood quoi. Voilà. Bah. Sans sous-vêtements. Oui. Hein. Bah. Parce, parce que nous, nous les hommes, c'est plus compliqué, forcément. <rire> et, ouais, oui, en général. Vous, euh, bah c'est pas mon délire mais ouais, ouais ça m'est déjà arrivé dans ma vie parce que c'est comme ça, des fois tu prends un short et ouais. puis, voilà quoi Et <rire> du coup est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien en général euh, Je sais pas, j'ai pas assez fait et c'est pas <rire> assez mon projet dans de dans la, la vie, <rire> vie pour faire des stats etc <rire> <'est Malheureux>. <rire> Ok ça va, en merci à vous Sans souhaitement Ah non Jamais Non okay. ça okay, Merci d'avoir visionné la vidéo, dites en commentaire bah du coup les filles si vous êtes déjà sorti sans sous-vêtement dehors, il faut le dire, les gars aussi, laissez des pouces bleus aussi. Bah on va bien sûr et partagez hein, la vidéo. Voilà, très bien. Merci beaucoup.